Rémi Matisse, euh, je suis président de Wikimedia France et conservateur à la BNF, et absolument ravi des propos de mon voisin, auquel je ne peux que souscrire, puisque c'est une vision du, du savoir euh, qui me plaît beaucoup et qu'on essaie de, de promouvoir, en tout cas, que, qui est celle de la plupart des contributeurs sur, sur Wikipédia. Euh, donc j'étais là pour parler euh, du rôle de Wikipédia euh, au sein de l'éducation et de, de, de, de, de, de l'université en, en quoi ça peut changer euh, certaines missions peut-être euh, certaines pratiques euh, en tout cas et ça peut amener euh, l'ensemble des acteurs de, de l'université à se remettre en cause et à changer certaines pratiques. Euh, donc, ce qui. Je souscris tout à fait également au fait que ce genre d'outils comme Wikipédia, mais comme il a été dit, comme l'ensemble des, des nouveaux outils qui sont disponibles sur Internet, c'est des choses qui se pratiquent, qu'on ne peut plus comprendre que si on les utilise soi-même. Et dans le cadre de, de Wikipédia, c'est encore plus compliqué puisque pratiquer. Ça veut dire d'une part lire, euh, puisque tous les étudiants euh, lisent et utilisent euh, Wikipédia, mais ça, ça, ça veut dire euh, aussi euh, essayer de faire des, des, des contributions, essayer de comprendre de quelle manière le, le savoir est construit, co-construire, diffuser, euh, en tout cas de, de, de, de, de quelle manière ce que vous écrivez dans vos articles, dans le meilleur des cas, va se retrouver sur sur Wikipédia et euh, formera la, la base de la connaissance de, de demain euh, ça, ça, ça veut dire euh, réussir à comprendre de quelle manière ça, ça fonctionne aussi parce qu'il y a énormément de réticence à utiliser euh, Wikipédia pour des causes de non-fiabilité on a parlé de plagiat euh, toutes choses qui sont vraies enfin, en, en tout cas qui ne sont pas fausses mais qui demandent à être nuancées, qui demandent à être euh, comprises, et qui demandent surtout à se remettre soi-même en cause pour réussir à aller au-delà de ses peurs, partir du principe que de toute façon c'est un outil qui, qui est utiliser et finalement euh, réussir à apprivoiser cet outil, ce qui nécessitera peut-être de se remettre en cause soi-même, c'est-à-dire que c'est intéressant pour un universitaire de contribuer aussi à, à Wikipédia parce qu'il y a une égalité de l'ensemble des contributeurs et donc c'est peut-être un des seuls endroits où il va pouvoir faire part de son expertise en tant qu'expert mais justement uniquement en tant qu'expert expert, non pas en tant que monsieur Trucmus, professeur à l'université de, de Louvain ou de, de, de Lyon, mais en tant que j'ai quelque chose à dire d'intéressant sur ce sujet, je ne suis pas le seul, est-ce que je vais pouvoir amener une plus-value par rapport à tel érudit local qui avait également quelque chose à dire sur ce même sujet Ça amène aussi à se remettre en cause dans la mesure où il y a des, des enseignements qui vont être différents et peut-être aussi des travaux confiés aux étudiants qui seront très, très, très différents. On parlait du plagiat, c'est typiquement l'exemple de, de mauvaise influence de Wikipédia qui ne pouvait être Contrecarrer que sur un travail sur le fond en donnant à faire des travaux qui ne peuvent pas être faits à partir de plagiat. C'est-à-dire que si on peut avoir une bonne note en recopiant un livre ou une ressource quel qu'il soit, peut-être que ce travail n'était pas intéressant et que dans la société actuelle, il faut de demander autre chose à ses étudiants. Euh, bref, tout un tas de, de mutations qui sont à, à l'œuvre aujourd'hui, auxquelles contribue Wikipédia en partie, mais qui n'est pas pas la seule, mais Wikipédia qui est également une grande chance pour les enseignants-chercheurs et pour les universitaires d'une manière générale, puisque c'est à mon avis aussi un moyen privilégié pour faire en sorte que vous ayez accès directement à, à, à, à vos lecteurs, que vous soyez les maîtres de la diffusion du savoir et de vos recherches en ce puisant une certaine partie des, des intermédiaires qui contrôlaient la diffusion de, de ce, ce savoir et qui pour partie euh, n'étaient pas forcément suffisamment professionnels dans la, la manière de le le, le diffuser. Là, vous, vous, vous aurez peut-être aussi, en contribuant à, à Wikipédia, une visibilité beaucoup plus grande, une manière de mettre en, en valeur ce que vous faites et au final, une influence sur la, la société qui n'est pas forcément ce que cherche un universitaire, mais ce qui fait partie très largement, à mon avis, de, de son métier. Et en, en tout cas, il est très important de, de ne pas se couper euh, de la société d'une manière générale qui recherche ce savoir, qui, qui cherche à, à comprendre, de sur... Euh, tous les sujets que vous enseignez.